de mon confinement, je ne peux pas vous répondre, mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles, laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement. Il a commencé il y a un mois pile poil mon confinement. Il a commencé lorsqu'une amie m'a proposé de passer par chez moi pour me livrer les denrées périssables du restaurant de son père. Là je me suis dit, nous sommes partis pour de longues journées de confinement, comme les chinois avant nous. Mon esprit vagabondait et les idées fusaient pour meubler le temps que je passais autrefois dehors à humer la bonne odeur d'écume de notre belle mer Méditerranée. Et à écumer les bars, afin d'y goûter les mousses de cette belle cité phocéenne. Qu'allais-je faire Devenir professeur d'échecs, Coach de crossfit Trouver mon moi intérieur Je commençais déjà par commander deux cartons de vin, à mon caviste préféré, car c'est aussi ça, participer à l'effort de guerre. Je me suis dit que ce saint nectar me permettrait d'y voir plus clair dans cette histoire. Et j'avais pris la bonne décision. En effet, une fois le premier carton fini, j'en commandais un deuxième, accompagné de fromage, qui me procura tant de plaisir qu'en le dégustant, je me sentis comme un jeune berger perdu dans la montagne. On s'attache à pas grand chose en confinement. Vous vous posez certainement la question, mais non, je ne suis pas devenu coach sportif. Je suis devenu pâtissier, et dresseur de chat aussi. Des métiers certes très différents, mais qui occupent fort dignement mes journées. Sinon, euh, j'en profite pour prendre des nouvelles de mes proches, pour lire, rire, et... Me dorer la pilule au soleil. Car, euh, n'est-ce pas ça aussi La vie. fin de mon confinement j'ai appris que nous ne devons rien tenir pour acquis, ni même la liberté, et que nous devons valoriser les gens et les bonnes choses que nous avons dans notre vie. Cette situation ramène des sentiments de solidarité, d'unité et d'espoir entre tous. Et aussi, elle nous fait penser à la vie, et regarder les autres avec tendresse. Il vaut la peine de croire qu'il y a des bonnes personnes et dans un monde meilleur. Au confin de mon confinement, jour 19, j'angoisse d'être malade. Euh, du coup, je prends des vitamines pour ne pas être malade, pour ne pas angoisser. Ces vitamines me donnent la diarrhée, ce qui m'angoisse, car j'ai l'impression d'être malade. Portugal, jour 27, Guillaume. Bon je passe mes semaines à travailler, les semaines défilent, je travaille même plus que d'habitude, je suis toujours en appel alors qu'il y a plein de gens qui ne travaillent plus, mais bon je me plains pas, hein, j'ai du boulot. Euh, et quand c'est finalement le week-end, bah, bah, il fait mauvais, on est confiné, et bon il y a encore des choses à faire. Donc je suis content, j'ai reçu une console que j'ai commandé après, après 10 jours, jours d'attente, elle est quand même arrivée. Mais problèmes. donc je pense que ça va être l'attraction de mon confinement et que je vais en profiter. Le problème c'est que c'est une console en streaming dans le cloud et euh, ben, je peux pas jouer parce que tout le monde joue en même temps. Il n'y a pas de bande passante et je peux pas jouer. Donc il n'y a vraiment rien à faire. Mais bon, on s'occupe avec ce genre de, de messages sympathiques.